Donc, comme vous le voyez, nous sommes dehors, nous étions en train de faire une nouvelle séance. Et on a cru voir quelque chose. Voilà, on ne sait pas, on a cru le voir la fois, la fois d'avant, dans la vidéo précédente. Là, aujourd'hui, ça nous intrigue, donc on va voir, on va essayer de chercher. Donc, euh, venez avec nous, euh, suivez-nous. On, on y va. va. Alors là, on est là. Alors, on a cru le voir, donc on vous montre, là. on l'a aperçu, on va essayer de vous, la mo de vous montrer ce qu'on a vu. Regardez. Est-ce que vous voyez là on a, a l'air de, de, de, de l'apercevoir, là. Ouais. Est-ce que vous voyez ou pas Vous avez vu Alors, Venez, on va essayer de se rapprocher. On va essayer de, on va essayer de la faire venir. Venez voir avec nous. Ah. Attention. Chut, elle ah, attention. Ah, elle... Ah, attention. Elle est là. Attention. Elle se tourne. Attention. On vous la montre. Bougez pas. Elle est là. <rire> on l'a aperçu, elle est là ouais. Regarde, on va en va essayer de vous la montrer. Viens ici, si, petit, ici. Si, voilà, voilà, voilà. Viens ici viens ici. Oh là là. Viens. viens ici, viens ici. Oh là là, viens. Viens ici, viens ici. Oh oui, oui, oui, oui.